Vous écoutez un balado portant sur la validité des évaluations à distance. Cet épisode porte sur les créations originales. Bonjour, je m'appelle Sylvie Leblanc, je suis enseignante à l'École des métiers de l'horticulture de Montréal. Bonjour Sylvie, je voudrais savoir qu'est-ce que tu voulais évaluer exactement? En fait, euh, j'évalue pour la compétence conception d'un plan donc, euh, des projets qui sont créés par des étudiants, donc sur une base, par exemple, commune. Les étudiants doivent créer des concepts de plans d'aménagement de jardin qui leur sont personnels avec des consignes de base qui sont quand même communes. Donc, chaque projet, à la fin, est différent et personnalisé. Okay, donc, ils ont à dessiner un plan de jardin selon des paramètres, exemple, des grandeurs, des types, de végétaux, peu importe là, mais ils se retrouvent au final avec, si tu as 24 étudiants, tu as 24 jardins différents. Tout à fait, tout à fait exact. Donc, les consignes de base sont les mêmes. C'est le même projet avec les mêmes grandeurs de terrain, l'ensoleillement est pareil pour tout le monde. Donc, les critères là, de base, ils sont identiques pour tous. Mais c'est vrai qu'à la fin, chacun a sa, sa propre proposition. Excellent. Donc, c'est un peu, euh, dans le fond, l'essentiel euh, de, de, de ce qu'on voulait discuter ensemble, hein, c'est le, le fait d'avoir une production qui est unique. Puis, quel outil euh, concrètement tu as utilisé euh, dans le cadre de, de cette évaluation-là? En fait, ça dépend des, euh, des étapes. Hein. Au départ, euh, ça se peut qu'on on a utilisé quand même pas mal de choses cette année, euh, vu qu'on est en, en formation à distance, puis que le présentiel, il est un petit peu moins… Euh, il, est, il est moins là souvent, en fait. Donc, euh, on va utiliser, par exemple, pour dessiner sur des photos, sur des plans, des petits logiciels de base, comme Paint, Paint 3D. Donc ça, euh, je les mets un petit peu sur la touche avec ça, puis ça va assez bien de façon générale. Euh, il y a une partie aussi qu'on fait sur le papier. Donc, en classe, euh, on va les dessiner sur la table à dessin avec les outils à dessin. Donc, directement au local euh, qui est prévu à cet effet-là. Puis, par la suite, bien, les étudiants vont poursuivre une partie du travail qui est la partie un peu plus créative, si on veut, à domicile, sur du papier calque. Et là, ils vont euh, commencer à personnaliser un peu leur, euh, leur projet. Donc, pour qu'à la fin, bien, euh, on ait un plan complet. Donc, une fois que tout ça s'est complété, euh, ils rassemblent leurs idées. Euh, nous montrent ça sur un petit PowerPoint avec des images euh, qu'ils ont trouvées d'inspiration, des images de, de ce qu'ils prévoient utiliser comme matériel. Donc, ils font une belle petite présentation PowerPoint, puis on fait ça comme ça euh, sur Zoom ou sur Teams. Euh, on partage ça entre nous. Euh, chacun est présent, puis écoute euh, la présentation de, de son collègue euh, pour euh, sa présentation personnelle. Donc, euh... Dans ce contexte-là, on peut imaginer évidemment que si on se retrouve avec deux présentations identiques, ben, ça devient louche de manière instantanée. C'est une excellente stratégie pour s'assurer de la validité de l'évaluation, ça c'est bien certain. Euh, par contre, tantôt tu parlais de l'utilisation du papier euh, d'une manière toute simple, ça m'a interpellé parce que je basculerais en fait au niveau des avantages et des inconvénients euh, Peut-être même, à la limite, commencer avec les inconvénients. J'ai compris que dans le fond, tes élèves n'utilisent pas tous des logiciels spécialisés pour créer des plans dans ton contexte. Pour quelles raisons? Euh, Bien, c'est sûr que dans le contexte actuel, euh, chacun a son matériel euh, informatique de base, donc c'est difficile de proposer des logiciels qui peuvent convenir à, toute, euh, à, à tous ces, ces types là, euh, de matériel informatique-là. Donc, euh, par souci d'équité, évidemment, euh, on ne veut pas favoriser euh, un plus que l'autre. Donc, on, on travaille euh, comme ça à la main, mais c'était quand même la base euh, de la façon d'enseigner euh, avant même euh, aujourd'hui, la situation actuelle en, en COVID, là, si on veut. Donc, euh, ça, c'est très intéressant. Donc, on ne dénature pas le métier, puis on fait en sorte que c'est inclusif, c'est-à-dire que tous les élèves ont accès à la même évaluation, peu importe leur contexte, parce qu'on... On on se le rappelle, évidemment, euh, les élèves peuvent avoir des ordinateurs très performants ou pas du tout. C'est mm -hmm. très inégal quand ils se retrouvent à distance. Là. Oui, puis il y en a qui travaillent avec des tablettes. Ce n'est pas, pas évident, hein, la façon de travailler là, à domicile, donc avec le matériel qu'on a euh, actuellement. Puis J'imagine qu'ils si prenaient des photos de leur dessin, puis ils l'intégraient simplement à leur PowerPoint, ce qui est plus accessible à tous. Ah ça, oui, ça, ils font ça assez facilement. Ils prennent des photos soit avec leur cellulaire ou avec leur tablette, puis ils insèrent ça comme une photo dans le document PowerPoint ou dans le document dans le document Word tout simplement. fait qu'à chaque phase euh, du processus, parce que ça, tout ça, ça prend quand même euh, une bonne semaine et demie, hein, un bon 4, 5, 6 cours des fois là, pour faire tout un projet, bien tout au long de ce processus-là, on a toujours une phase où ils prennent une photo d'où ils sont rendus, puis euh, là, je peux les accompagner, les rediriger, corriger sur ce qu'ils me partagent. Avec le partage d'écran, c'est super aidant. Donc, euh, ça, c'est facilitant là, pour montrer un point précis sur un plan, puis dire ben ça, peut-être que je verrais ça autrement ou je changerais ça, ou regarde qu ce que tu peux faire avec euh, cette partie d'aménagement. Donc, c'est donc, euh, donc interactif, euh, oui. Excuse-moi, donc, ce que je comprends, c'est que c'est non seulement tu vas évaluer un produit qui est unique, mais en plus aussi, tu te permets d'évaluer le processus de création, qui augmente encore plus oui. là, la, la validité, ou, ou disons, c'est une assurance que le produit est vraiment celui de l'élève. Oui, oui, tout à fait, oui. Parfait. Puis, est-ce que tu as eu des défis, ou qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu que qu qu les plus gros défis dans, dans tout ça? Par rapport à la formation à distance pour le cours de conception, euh ça peut arriver certaines fois que les étudiants aient à travailler par eux-mêmes, donc les étudiants qui sont un peu moins autonomes, des fois c'est difficile de bien euh, cerner c'est quoi les étapes ou de partir ils ont un peu la page blanche, donc euh, on a besoin un peu des rassurer. Donc quand on n'est pas en présentiel, on a moins de la lecture euh, de, de ces élèves, là, des fois qui n'osent pas se, se montrer tout de suite ou se prononcer sur euh, la difficulté. Là. Mais euh, je pense que ce serait plutôt ça, vraiment, la, la difficulté actuellement, là, pour moi, là. Donc, la page blanche étant une caractéristique du processus de création, hein, ce qui est au cœur même de, ton, <rire> de, de, ton, de ta méthode d'évaluation, fait que je comprends tout à fait les défis. Bien, je te remercie beaucoup, Sylvie, d'avoir partagé la méthode d'évaluation que tu utilises. C'était très généreux de ta part. Merci, ça me fait plaisir. Cette entrevue avec Sylvie Leblanc, enseignante à l'École des métiers de l'Horticulture de Montréal, a été conduite par Sébastien Ross, conseiller pédagogique du Centre de services scolaires de Montréal. La bande sonore et Smart Tech de Scott Holmes sur Free Music Archive.